Mesdames, Messieurs et personnes non-binaires, bonjour Nous sommes le samedi 29 septembre 2018 et vous écoutez Drôle d'Actu. Au sommaire cette semaine, le bilan de Donald Trump, l'expertise spatiale européenne et la PMA. Et pour commencer, environnement, Emmanuel Macron a été nommé cette semaine champion de la terre par l'ONU. Un titre impressionnant qui vient saluer ses nombreuses actions en faveur de l'écologie, comme l'augmentation de l'émission de gaz à effet de serre par la France, la non-fermeture des centrales nucléaires, le maintien de l'autorisation du glyphosate, la poursuite de l'exploitation catastrophique de la montagne d'or en Guyane, ou la diminution du prix du permis de chasse. Suite à cette nomination, on espère qu'à défaut de se mettre à avancer vers un avenir où la Terre resterait une planète pouvant abriter la vie, le président français va au moins cesser de reculer. ONU également, s'adressant aux représentants des différents pays du monde, Donald Trump a annoncé qu'en moins de deux ans, son administration avait accompli plus que presque toutes les autres dans l'histoire de son pays, déclenchant un fou rire général de la part des diplomates présents. Il faut néanmoins mettre à son crédit qu'il a fait plus de scandales, de dégradations environnementales et de régressions pour les droits de l'homme en deux ans que la plupart des présidents dans la totalité de leur mandat, ce qui est peut-être la cause de l'hilarité de son auditoire. Science à présent, Ariane Espace a lancé cette semaine avec succès sa centième fusée Ariane, lui laissant sans conteste le titre de lanceur le plus fiable du monde. Une expertise dans le domaine du spatial qui doit être saluée, et qui nous offre de belles perspectives de découvertes scientifiques, ou de portes de sortie si nous continuons à détruire notre planète. Afin de tester les vols habités et dans l'optique de maintenir leur image de pionnier, la rédaction propose d'ailleurs le premier vol habité en direction du Soleil, avec à son bord Donald Trump et Emmanuel Macron. Société ensuite, le comité consultatif national d'éthique a rendu un avis favorable à l'ouverture de la PMA à toutes et à tous. Il peut sembler étonnant d'avoir besoin de tout un comité pour comprendre que les personnes ayant un utérus sont libres de faire ce qu'elles veulent du dit utérus, mais quand on sait que la loi sur le mariage pour toutes et tous fait encore débat, on comprend que la compréhension soit difficile pour certaines personnes. Nous sommes donc maintenant dans une situation intéressante où le président est pour la PMA, le Premier ministre également, le comité d'éthique également, mais la loi n'est pas encore passée parce qu'il faut écouter le peuple, une prudence qui aurait été plus intéressante lors de certaines ordonnances récentes sur le Code du Travail. En bref, pour terminer, une étude publiée dans la revue britannique Lancet Child and Adolescent Health, indique que le fait de rester devant un écran plus de 2 heures par jour appauvrit le développement cognitif des enfants. Quand on sait que Donald Trump passe jusqu'à 8 heures par jour devant sa télévision, on se dit que cela peut également arriver aux adultes. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, dont vous trouverez le lien dans la description, à liker la vidéo pour l'aider à être mieux référencé, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres drôles d'actu.